Et là, la tu main fais dans un la gros terre. Gros nez, un gros gros nez. Ouais, mais oui. Il <rire> faut bien sentir. Les, mo <rire> ah, le, les monstres, ils n'ont pas des petites bouches, ni des non. petites. Euh... Ils n'ont pas de petites bouches comme ça. Il <rire> y, y, y a des monstres qui n'ont pas du tout de nez. Ah ouais. Oui. Mais... Ouais, mais oui. Il y avait pas quand, quand c'était Je croyais qu'il y avait des monstres sans yeux, mais. Bah aussi, vis ont ah, <rire> bah, les yeux. L'avantage du monstre, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Ouais. Ou? Ouais. Ça j'aime beaucoup les linge. je trouve.